Ah mais je comprends pas là, ça rame à mort là. Ah mais c'est quoi ce truc Ah ouais, punaise. Eh merde, ça rame, ça rame. Y'a quelqu'un sur la box là Allô Allô Ah non putain, y'a personne. Alors ah, attends, comment ça se fait que le réseau il bug alors que je suis tout seul Ah si si, ça bug. Oh la box de merde. Oh ça dégoûte. Oh, ah et ça dégoûte, j'en ai marre. C'est bon. Je serais prêt à parier que cette scène que je viens juste de vous jouer, vous l'avez rencontrée, vous, chez vous Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va euh, aborder le sujet de la connexion internet et je vais vous dire comment améliorer sa connexion internet avec des petites astuces et des petits conseils que moi-même j'ai mis en œuvre pour essayer d'avoir une connexion la plus qualitative soit-elle. Et c'est parti. Alors malheureusement, on n'a pas tous la chance d'avoir la fibre optique. Vous savez ce que c'est la fibre optique, ça vous permet d'avoir une très bonne connexion avec de très bons débits, de surfer très vite, de télécharger à la vitesse de la lumière. Mais aujourd'hui en France, ceux qui ont la fibre sont encore très peu nombreux, mais même si toi, par exemple, tu n'as que l'ADSL comme la plupart des gens, et même si tu as la fibre, tu vas voir, cette vidéo est faite pour toi. Alors, une bonne connexion, qu'est-ce que c'est On peut tous à peu près avoir une définition. Je vais vous donner la mienne. Pour moi, une bonne connexion, c'est avant tout une connexion stable, avec un bon compromis entre le débit descendant, le débit montant, la réponse des serveurs, et avec un minimum, voire pas du tout, de perte de paquets. Ok, donc certains, là, je les ai complètement perdus. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire tout charabia. Pour ça, je vais vous afficher à l'écran... Une capture d'écran justement qui représente les statistiques de ma connexion internet que j'ai obtenue grâce à l'application Speed Test que beaucoup de gens connaissent. Alors justement je vous ai parlé de débit descendant. Là par exemple si vous regardez la capture d'écran vous voyez qu'au niveau euh, du débit descendant j'ai 9,55 mégabits par seconde. Ça le débit descendant c'est par exemple quand vous allez télécharger un film qui est stocké sur un serveur, vous le téléchargez légalement bien sûr, et eh bien le film est dans les serveurs et il va descendre dans votre ordinateur. Ça c'est ce qu'on a le débit descendant, ce qu'on appelle aussi le download. Juste à côté de cette statistique, on retrouve le débit ascendant. Ascendant, c'est l'inverse. C'est tout simple, vous avez par exemple une photo sur votre ordinateur et vous voulez envoyer la photo par exemple sur Facebook. Et ben voilà, ça c'est le débit ascendant et donc on voit que moi j'ai 1 seconde. Juste en dessous du débit descendant, on a ce qu'on appelle le ping. Le ping, qu'est-ce que c'est C'est le temps de réponse des serveurs. C'est-à-dire quand par exemple vous accédez à un site, votre ordinateur émet une requête vers les serveurs de ce site et les serveurs de ce site renvoient l'information à votre ordinateur le ping c'est le laps de temps entre les deux pour l'aller et le retour et ça s'exprime en millisecondes en gros plus ce chiffre est bas mieux c'est et juste en dessous à droite de la statistique de débit ascendant il y a marqué le mot perte dans mon cas il y a un tiret et le signe pourcent. ça veut dire que moi je n'ai pas de perte de paquet les pertes de paquets, qu'est-ce que c'est C'est par exemple, c'est les données qui sont perdues entre justement ces allers-retours entre votre ordinateur et les serveurs. Et là aussi, le mieux, c'est qu'il soit le plus bas possible et dans le meilleur des cas, qu'il soit à zéro, comme dans mon cas. Par exemple, si on devait résumer ma connexion, donc les statistiques que je vous ai expliquées juste ici, j'ai ce qu'on appelle une connexion ADSL un petit peu euh, pas top. En gros, on est très très loin de la fibre, mais bon ma connexion a le mérite d'être stable. C'est ce qu'on voit par exemple quand on regarde les deux petites lignes graphiques également sur la capture d'écran, la ligne un peu bleu turquoise et la ligne violette. Elles sont linéaires, pas de variation avec des gros pics. Ça, ça veut dire que la connexion est stable. Et ça, c'est une très bonne chose. Bien évidemment, le débit descendant et le débit montant ou ascendant doivent être à la valeur la plus élevée possible pour que vous ayez, en gros, une meilleure capacité de téléchargement ou justement une meilleure capacité à envoyer des données. Donc à l'inverse de toutes les autres valeurs, ces deux valeurs-là doivent être le plus haut possible. Bon, après tout ce charabia, j'ai l'impression que j'ai perdu la moitié des gens qui regardaient cette vidéo. Là, c'est con pour moi, c'est con. Je vais vous donner quelques conseils pour améliorer votre connexion internet maintenant que vous êtes devenu de vrais professionnels du réseau. Alors c'est marrant, mais le premier conseil que je peux vous donner, par exemple quand vous configurez votre box, vous la recevez par exemple, vous l'avez commandée, elle, elle arrive chez vous, ne bidouillez rien Très sincèrement, je m'y suis déjà penché là-dessus. J'aime bien moi aussi un petit peu bricoler à gauche à droite, même quand je connais pas forcément les réglages. Et ça, c'est la pire des erreurs à faire. C'est-à-dire que vous allez faire quelque chose peut-être, et après, bah, ça va faire tout capoter. Et puis après, euh, votre connexion sera totalement instable ou aura des débits très faibles. Donc, le mieux, c'est lorsque vous déballez votre box, vous la branchez, vous modifiez pourquoi pas le nom du réseau, vous modifiez pourquoi pas la clé d'accès. Mais après, il ne vaut mieux toucher à rien. Croyez-en mon expérience de galère. Bien évidemment, le conseil ultime que je pourrais vous donner c'est de privilégier la connexion filaire si vous pouvez le faire plutôt que le Wi-Fi. ah oui le filaire c'est un, un câble il n'y a pas de perturbation possible alors que le Wi-Fi, voilà c'est les ondes ça peut vous allez le voir par la suite être un peu compliqué à gérer et être assez perturbé et donc du coup, pourrir un petit peu votre connexion. Et là maintenant, on va s'attaquer un petit peu au noyau dur de la connexion Internet. Les box maintenant sont assez performants, techniquement plutôt évolués. Et la plupart du temps, vous allez le voir peut-être dans les spécificités techniques de votre box, il y a marqué que votre box est double bande. Alors qu'est-ce que ça veut dire double bande Ça veut dire tout simplement que votre Wi-Fi est accessible directement sur une bande 2,4 GHz, mais également sur une bande 5 GHz. Il faut bien dissocier les deux. Il faut se dire que une bande, par exemple la bande 2,4 GHz, vous allez pouvoir vous y connecter mais elle va être dissociée de la deuxième bande qui est la bande 5 GHz. c'est comme si vous aviez entre guillemets deux réseaux wifi sur lequel vous pouviez vous connecter sur la même box mais le 2,4 GHz et la bande 5 GHz, il ne faut pas un peu les sélectionner au hasard en se disant voilà je sélectionne 5 GHz, 5 c'est plus grand que 2,4 donc peut-être que non je vais vous dire il vaut mieux privilégier le réseau sur une bande 2,4 GHz dans les cas suivants imaginons que vous êtes assez isolé vous êtes à la campagne en tout cas vous êtes assez loin des box de vos voisins qui ont eux-mêmes leur réseau wifi. Si c'est le cas, je vous conseille de privilégier la bande de 2,4 GHz, car cette bande de 2,4 GHz vous permettra de capter le wifi sur une distance accrue par rapport à la bande 5 GHz. Donc vous aurez une meilleure portée. Par exemple, vous avez votre box qui est à l'autre bout de la maison et comme par hasard vos toilettes sont à l'autre bout, Voilà, vous pourrez euh, surfer sur le web sur le trône. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà donc, je résume pour cette bande. Vous êtes isolé, vous êtes loin des box de vos voisins, et vous voulez, en plus de ça, avoir une meilleure portée au niveau du Wi-Fi, sélectionnez la bande 2,4 GHz. Un petit peu à l'inverse, si par exemple, vous êtes dans une zone très urbaine, avec par exemple dans un immeuble, où voilà, tout le monde a son réseau Wi-Fi, quand par exemple, vous, vous checkez vos réseaux Wi-Fi, vous voyez qu'il y a tous les réseaux de tous vos voisins, euh, et que vous avez l'impression que vous êtes déjà connecté à la bande 2,4 GHz, et que vous avez senti presque des perturbations, que des fois, le, le Wi-Fi, ou en tout cas, euh, la connexion ramait par exemple le soir, où tout le monde se connecte, euh, ce genre de choses. Si vous avez ressenti ces symptômes, il vaudra mieux privilégier la bande 5GHz. Car oui, elle permet d'avoir accès à plus de canaux et donc du coup, vous ne subirez pas les perturbations des réseaux Wi-Fi de vos voisins. Et ça, c'est très important. Par contre, le revers de la médaille, à l'inverse de la bande 2,4GHz, la bande 5GHz n'a pas beaucoup de portée, ou en tout cas a moins de portée que la bande 2,4GHz. Donc là encore une fois, je résume, vous êtes dans un appartement, dans un endroit où il y a beaucoup de monde, appartements, ce genre de choses, ou même dans une résidence avec beaucoup de maisons. Vous sentez des fois des perturbations au niveau d'internet, ça rame le soir, ce genre de choses, ça, ça rame aux heures de pointe en gros. Je vous conseille de privilégier la bande 5 GHz, de votre box internet pour ce qui est du wifi bien sûr et en plus de ça cerise sur le gâteau la bande 5 GHz permet d'avoir des meilleurs débits donc admettons que vous ayez malgré tout la fibre et que vous vouliez avoir un petit peu plus de débit il faut sélectionner la bande 5 GHz ou dans le meilleur des cas comme je vous l'ai dit passer en filaire bon maintenant qu'on a abordé des sujets un petit peu lourds on va passer un petit peu plus en légèreté bien évidemment pour avoir la meilleure déconnexion vous le savez certainement il ne faut pas être tous dessus en même temps c'est sûr que si votre frère ou votre sœur est dans la pièce d'à côté est en train de télécharger des fibres, Attire la un super expression, je sais pas d'où ça me vient tout ça quand même. Et bien forcément, vous, vous serez pénalisé dans la pièce d'à côté. En plus de ça, admettons que vous ayez un débit pas top, vous êtes forcément en ADSL, voilà, il risque d'y avoir des petits soucis. Mettez-vous d'accord avec votre frère ou votre sœur pour que lui se connecte à une heure et vous à une autre. En tout cas, pour faire des usages assez gourmands. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement de bien positionner votre box. Le mieux, c'est de la mettre à hauteur d'homme. Pas la mettre non plus là, mais la mettre un petit peu au-dessus de la taille sur un meuble par exemple, c'est bien. Évitons un ras du sol quand même. Autre conseil à ce niveau-là, il vaut mieux mettre la box au centre de votre maison. Ou en tout cas, si votre maison est très grande, la mettre au plus proche des pièces importantes où il faudra le maximum de débit, où il faudra vraiment Internet. Bien évidemment, on ne met pas sa box dans un meuble ou dans un endroit clos où les ondes vont être justement bloquées, le wifi ne pourra pas se disperser dans votre maison. Et surtout, on met sa box le plus loin des appareils qui émettent eux aussi des ondes. Car les ondes ensemble, je suis pas sûr qu'elles fassent copain copain. Ça peut créer des perturbations sur votre réseau wifi. Donc, on évite que votre box soit trop près d'une télé connectée, d'un compteur électrique communicant, type Linky, ce genre de choses. Euh, voilà pour ceux qui connaissent, ceux qui connaissent pas Linky, je leur ai dit un truc. Ils ont fait. Hein voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé à améliorer votre connexion Internet. Si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas à me les laisser en commentaire. Vous le savez, je réponds à tout le monde, il n'y a aucun problème avec ça. N'hésitez pas également à me lâcher un petit pouce bleu. Forcément, ça m'encourage à faire encore d'autres vidéos encore plus qualitatives. On n'hésite pas non plus, pourquoi pas, à me rejoindre sur le réseau social Instagram. Et puis, on peut aussi me retrouver sur le site AppleNewsFrance.fr. Je fais régulièrement des articles ainsi que des tests sur ce site donc n'hésitez absolument pas à me retrouver là-bas aussi et puis en attendant portez vous bien et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao